Dans cette vidéo, nous allons découvrir ce que sont les puissances d'un nombre. Par définition, pour tout nombre a et pour tout entier n supérieur ou égal à 2, le produit de n facteurs égaux au nombre a s'appelle la puissance n de a et se note ainsi. Ainsi, par définition, a puissance n, c'est ce produit dans lequel sont écrits n facteurs. Le nombre n s'appelle l'exposant. Voici quelques exemples d'utilisation. 5 puissance 4, c'est 5 x 5 x 5 x 5, c'est bien le produit de 4 facteurs égaux au nombre 5. Moins –1 dixième puissance 3, c'est moins –1 dixième fois moins –1 dixième fois moins –1 dixième, c'est bien le produit de 3 facteurs égaux à moins –1 dixième. Les puissances peuvent tout autant s'utiliser avec des entiers, des relatifs, que des fractions. Ainsi, on a par exemple 2 tiers puissance 5 qui est le produit de 5 facteurs égaux à 2 tiers. Deux exposants portent des noms particuliers. 4 au carré, c'est 4 puissance 2, c'est-à-dire 4 fois 4. Moins 6 au cube, c'est moins 6 puissance 3, c'est-à-dire moins 6 fois moins 6 fois moins 6. C'est sur ce principe qu'ont été construites les unités d'air et de volume. 1 mètre carré, c'est l'air d'un carré de 1 mètre de côté, c'est-à-dire 1 mètre fois 1 mètre. De la même manière, 1 mètre cube, c'est le volume d'un cube de 1 mètre d'arête, c'est-à-dire 1 mètre fois 1 mètre fois 1 mètre. En fait, la puissance d'un nombre est une écriture plus courte du produit réitéré de ce nombre par lui-même. On peut conclure cette vidéo en disant que les puissances sont aux multiplications, ce que les multiplications sautent aux additions. 8 puissance 3, c'est la multiplication réitérée de 8 par lui-même, comme 8 fois 3 est l'addition réitérée de 8 avec lui-même.